Alors, tiens, je pense que le résultat de l'enquête. Oh, il fait tellement froid. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut viens vite que je te réchauffe, ma belle pip d'amour. J'arrive. Regarde. J'ai trouvé une bûche pour nous réchauffer. tu du du gingembre, nous sommes sauvés. Quoi? Ah, ce n'est pas du gingembre, c'est une bûche. <rire> ça ressemble bien à du bois, mais je peux te confirmer que c'est du gingembre. Mmh. Ce légume va nous réchauffer de l'intérieur. Mmh. Oh, tiens, prends-en une bouchée. Oh. <rire> mais... Oh! Mais, mais... Mmh, ça me réchauffe la gorge. Mmh. Cette racine appelée gingembre active la chaleur de notre corps lorsqu'on la mange. Wow. Hey, mais si j'en mange plein, je n'aurai plus besoin de porter de vêtements chauds! <rire> je pense que le mieux, ce serait de combiner les deux, Pépine. Oh, <rire> D'accord, papa. Je vais aller chercher mon manteau. Je peux y avoir une autre bouchée? Oh, je pense que le mieux, ce serait d'en faire une tisane. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Oh! J'adore les vais... tisanes, papa! Je vais aller chercher la bouilloire.